Alors, dis papa, quand est-ce que tu vas jouer Hein Parce que tu dis tout le temps que tu vas jouer, mais tu joues quoi Hein À part de la mandibule. Alors, papa quand est-ce que tu joues Parce que, à force de dire que tu joues, que tu joues, que tu joues, mais tu, que tu joues pas parce qu'au dernier moment, t'as pas envie de jouer. Qu'est-ce que tu fais De la mandibule Merde. <rire> alors papa euh, on est bien gentil mais euh, euh, c'est quand tu c'est quand tu c'est quand tu c'est quand tu Ben alors voilà, je suis papa et je vais jouer. Je te jure. va Tu me taper la tête contre les murs.